encore une nouvelle vidéo je aujourd'hui euh, je suis motivée pour faire des vidéos après il faudra être motivée pour les montages euh, ça c'est un album euh, je vais vous présenter un album que j'ai fait sur mes vacances de 2013 j'ai un peu de retard parce que là on arrive aux vacances 2015 je vais encore faire les vacances de 2014 donc euh, mais tout va bien euh, donc ça c'est un album que j'avais fait la reliure était d'après une vidéo de audrey euh... <rire> j'ai mon mari qui me parle en même temps <rire> de, une vidéo de Audrey euh, une, bon, euh, je pense que euh, j'avais déjà mis de façon le lien de, de sa vidéo pour faire la relire sur une, une page que j'avais faite. Euh, j'avais fait une vidéo sur une page de l'intérieur de cet album Donc euh, après euh, si vous voulez chercher bah, bon courage <rire> j'ai pas beaucoup de vidéos donc vous allez retrouver facilement euh, donc euh, voilà et au pire, si vous voulez, je vous mettrai euh, le lien si vous me le demandez en commentaire. Donc, toute simple, euh, un petit peu de gesso avec un pochoir, euh, un pochoir chevron. Et ça, je l'avais acheté en vacances en 2014, par contre, chez Jiffy. Euh, Et donc, euh, là, c'était des... Enfin, une petite fleur que j'avais achetée après Frécy en 2014. Enfin, bref, je vais vous épargner toutes les dates et puis euh, après, bon, des petits embellissements par-ci par-là. Donc là, par contre, la bêtise que j'avais faite, c'est que c'était le premier, euh, premier euh, mini-album que je faisais, toute seule comme une grande, euh, et donc j'avais pas pris assez de papier. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le fond, enfin le derrière, comme ça, et j'ai fait un, une espèce de, de bordure et j'ai mis euh, le papier euh, à côté. Masking tape pourri de chez euh, tout pourri de chez Zeman euh, je fais un petit clin d'œil à Karine parce que euh, elle a pas tort hein, c'est du masking tape euh, de MRDE qui ne colle pas bien parce que c'est masking tape un peu papier et euh, c'est de la merde en fait il, il se décolle tout le temps donc, euh, donc voilà à ne plus acheter des ils sont super beaux les masking tape de chez, euh, de chez Webra ou de chez Zeman mais euh, ils ne collent pas ils se décollent donc voilà première petite page je vais le reposer ou alors pas, voilà première petite page donc c'était, euh, j'avais mis ma fille dans sa valise <rire> c'était les premières vacances en fait avec ma fille qui avait euh, elle allait avoir euh, elle avait c'est un an je sais plus, 2013, oui elle avait c'est un an et euh, donc euh, c'était la première petite page, donc sur le départ donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du gesso un peu partout et euh, pour mettre du gélato parce que le gélato, si on ne met pas de gesso ça ne marche pas bien et j'avais pris un du papier bulle comme ça et j'ai mis du temps, du, de l'encre dessus et j'avais tamponné un peu partout donc ça fait un peu l'effet bulle donc ça je pensais avoir trouvé l'idée du siècle hein. je me suis dit ah, je suis super intelligente, j'ai trouvé une super bonne idée pour faire des économies et pas acheter de tampons effet euh, papier bulle mais en fait ça c'était déjà fait avant je pensais euh, avoir trouvé une euh, idée géniale mais non quelqu'un l'avait trouvé avant moi euh, bref donc j'ai écrit un peu l'itinéraire et tout ça euh, là euh, j'avais fait euh, euh, en fait j'avais pris une carte dans un vieil agenda et euh, j'ai refait euh, le trajet qu'on a fait jusqu'à du nord jusqu'au sud jusqu'au vacances jusqu'à Montpellier. À côté de Montpellier. Donc là j'ai marqué un petit, euh, petit journaling avec euh, ce qui se passe sur une aire de repos hein, quand on boit un petit café et tout ça. Ah ouais, j'ai oublié qu'il y avait une photo. Euh, donc, la photo de ma fille dans la voiture, en sueur, parce qu'il faisait pas combien de degrés. On n'est pas habitué chez nous. Donc, euh, voilà, petite photo vite fait. Et le fameux masking tape qui se décolle de chez euh, Libra et Zimane. Hein. Hop. Ensuite, euh, la petite photo quand on s'était arrêté sur Clermont-Ferrand. Donc, on avait... Euh, on a, fait, on a fait une petite halte là-bas parce qu'avec la petite à un an, il fallait bien s'arrêter un petit peu euh, et pas se faire toute la route en entier. Donc j'avais couvert de, de gesso et j'avais mis euh, du gelato doré et euh, rouge parce que sa poussette était rouge <rire> donc j'ai voulu rappeler la couleur et après j'ai mis un petit peu de truc bon c'était le premier donc euh, si je voulais faire un peu genre un journaling non pas un journaling, un art journal et c'est un, un peu moitié-moitié mais bon je, fin, je pense que je referais plus, plus ce genre de truc ça, ça fait un peu crasseux en fait c'est pas tip top enfin bref c'était le premier c'est un style après à force on se trouve des styles différents euh, donc là j'avais décidé donc un hôtel à m'a levé hein, s'il vous plaît et j'avais mis des petits fanions euh, en 3d et pareil un petit journaling avec euh, une petite tag derrière euh, et euh, des petites étiquettes de chez Action Je ne savais pas trop quoi en faire Et ben là j'avais su quoi en faire J'en ai utilisé même plusieurs je crois dans cet album là Ensuite cette page là Vous l'avez sûrement vue dans une de mes vidéos euh, Donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus euh, Voilà hein, si vous voulez voir comment ça a été fait Il ben, suffit d'aller voir la vidéo Avec euh, une photo des deux côtés De ma fille et là, pareil, sur une aire de repos, avec bah, des petits, euh, toujours mon petit pochoir de chez t euh, et euh, de la Distress. Et c'est pareil, là, j'avais euh, couvert de gesso et j'avais mis euh, du gélato doré. Ouais. Donc, voilà. Pareil, celle-ci, j'avais fait une vidéo aussi sur cette page-là. Euh, ça, j'avais récupéré, en fait, ce truc. Je sais qu'il y, qu y a des perfos de chez euh, Stampin' Up euh, pour faire ça. mais moi, j'ai récupéré sur des des emballages. Euh, et donc ça c'est pareil, c'est un emballage de euh, bah, des appareils photos que j'avais acheté là en bois, En fait c'était euh, Studio Calico je crois. Euh, donc voilà, j'ai mis un petit oops, un petit brillant dessus, un petit strass que j'avais trouvé chez Noz. J'aime bien à chaque fois les mettre en fait dans le trou de l'appareil photo, trouve, enfin on dirait le zoom de l'appareil photo. Et donc pareil, euh, là il y a une photo aussi. Donc là c'est pareil, j'avais pris, hop pareil, euh, le... j'aime bien dire pareil d'une page d'un vieux, d'un vieil, vieil Ajada en fait, et puis euh, j'ai déchiré, j'avais parlé de cette technique là aussi, enfin technique euh, de recyclage, pour les albums vacances je trouve ça pas mal en fait. Donc là, hop, petite euh, double petite double photo, avec euh, un petit palmier, là j'ai mis un petit embellissement moi j'ai beaucoup de trucs de Chaction parce que j'aime ai, pas dépenser des, des milliers les de dessins. Euh, sauf que enfin, maintenant ça commence un petit peu à changer parce que je commence à avoir des goûts de luxe. Mais euh, voilà. Et ça, petite photo de ma fille aussi. Euh, en plus, c'était marrant parce que sa robe en fait ça ressemble un petit peu au papier. Donc, euh, et là, j'ai mis un petit calque. Donc je vais pas. Il y a un calque, ça cache sa photo, je vais pas le lever. Mais on, en fait, j'ai collé des choses sur le calque. Et quand on lève, en fait, c'est sa tête. Voilà. Bon, euh, là j'ai si rien fait, j'ai juste fait des petites, hein, des encres spray, euh... ouais, les encres spray euh, basiques, euh... genre celle-là, quoi. Euh... Celle-ci, hein. des petites comme ça, et l'autre, euh, le rose, euh, je sais plus lequel c'est. Par contre, je vous recommande ces encres-là, elles sont super bien. C'est de chez Scrap Plaisir, je pense. Et euh, franchement, elles ont une super bonne odeur, moi j'aime bien, et euh, elles sont un petit peu un petit peu brillantes. Et euh, à chaque fois que je fais des trucs avec, j'aime bien cet effet brillant. Mais il faudra un jour que je me lance à aller à les essayer de les faire moi-même. Donc euh, voilà le petit album. Euh, ensuite, là c'était à la piscine, donc j'ai fait euh, des petites tâches avec un pochoir parce que je suis incapable de faire des vraies tâches. Et là par contre, j'ai acheté. Euh, un tampon -tache. enfin deux tampons, même trois <rire> Trois tampons -tache. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo les achats que j'ai fait à Frécy avec euh, avec mes copines euh, que j'ai rencontré en fait euh, bah, Karine Kay, euh, Lutin je l'avais déjà vu, Chi, je l'avais pas encore vu et euh, y avait aussi Cathy que je ne connaissais pas et qui nous a rejoint et qui est très très gentille aussi. Et après on a vu, j'ai vu ma copine aussi euh, Melcadé. Et après, qui est-ce qu'on a vu bah, On a vu sa maman et euh, une autre que je ne connaissais pas du tout qui m'a parlé, mais je ne sais pas qui c'est. Mais elle est un mère très gentille aussi. Euh, donc voilà, bref, c'était une super bonne, bonne journée. Euh, donc ça, c'était à la piscine. Euh, donc c'était euh, pour des bulles et de l'eau. Ah, là je l'ai caché parce qu'il y a la tête de mon mari que je ne pas cachée. Alors Voilà. Euh, là c'était une découpe, euh, c'est écrit aventure, donc là c'était l'apéro, donc monsieur il un bon petit morito. donc ce que j'ai fait c'est j'ai écrit mojito et j'ai dessiné un petit verre en fait ici euh, avec une paille. Hop. Et là c'était bah, la dernière photo, j'en ai encore, hein. ai, moi j'aime, c'est rare que je finis les choses, que je commence quelque chose et du mal à les finir. Euh, donc là j'ai mis toutes des petites fleurs et là en fait ma... mon père avait mis une, une petite fleur dans, la, dans, la... dans les cheveux de ma fille donc du coup c'est pour ça, qu'il s'écrit ma, ma voilà mais vous verrez pas la photo ça c'était au mini golf donc euh, voilà j'ai mis un petit truc euh... il y a des jours voilà, où j'ai envie de faire pour avancer mais je suis pas vraiment inspirée donc je fais un peu fais un peu le bazar donc voilà euh, ça c'est moi et moi et donc c'était en fait euh, au mini golf il y avait un côté western un côté tropical donc là c'était du côté western il manque encore des photos j'ai encore des, des photos à mettre euh, mais euh, c'est pareil quand j'en avais marre et j'étais plus inspirée donc j'ai voulu passer à autre chose donc voilà pour cet album donc euh, j'espère que ça vous aura plu et puis ben, si vous avez des questions n'hésitez pas bon il n'y a pas de technique particulière mais on ne sait jamais, s'il y a des débutantes qui ne savent pas ou qui ont des questions à poser, il euh, n'y a pas de souci je répondrai volontiers à vos commentaires et à vos questions. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, à bientôt. <musique>